d'ici euh, jeudi 26 décembre. Donc, soyez à l'affût. Euh, J'ai décidé de vous préparer une vidéo à part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 et avec Jupiter qui est aussi dans cette même maison. Les énergies de cette période sont idéales pour être avec la famille, avec les amis, vous, ré, pardon, vous réunir dans une sortie ou une soirée, avoir du plaisir. Vous aurez un bon contentement de votre vie et une satisfaction émotionnelle très douce. Votre spiritualité sera en éveil et vous aurez envie de sortir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 la lune sera dans le sagittaire, votre dixième maison. Elle sera une période un peu délicate. Des sautes d'humeur pourraient perturber votre tranquillité d'esprit. Une sensibilité émotionnelle pourrait un peu embrouiller votre jugement, Contrôlez et bien gérez vos émotions et essayez de ne pas laisser les autres, surtout au boulot, sentir votre vulnérabilité à ce niveau. Des malveillants pourraient en profiter. Patientez aussi, les prochaines journées seront plus plaisibles. Je parle de jeudi et vendredi. La lune sera dans le Capricorne, votre onzième maison. Une excellente énergie pour travailler et avoir du plaisir en même temps. Vous vous, en, vous vous sentirez enjoué et vous voudriez profiter de la vie. Dans les activités de groupe, vous serez le centre de gravité et un vrai animateur de ces activités. C'est une période propice pour les célibataires aussi, encore une fois, de tomber en amour ou faire des nouvelles connaissances d'affaires ou d'amitié. C'est une période de fête, donc très propice pour recevoir ou visiter des amis ou des membres de la famille. Samedi et dimanche ainsi que lundi AM pour le Québec et samedi et dimanche ainsi que lundi presque toute la journée pour l'Europe